Regardez notre époque. Regardez-la en face et vous verrez que vous n'avez pas le choix. Je suis d'abord venu vous dire, allez voter. Allez voter. Parce que décider de ne pas voter, c'est vous interdire derrière de critiquer. Vous n'avez qu'un choix simple, celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection. Aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vu gagner, ici. Or, selon Mediapart, la tête de liste de La République En Marche a figuré sur une liste d'extrême droite quand elle était étudiante à Sciences Po au milieu des années 80. Comment oublier? A l'époque, elle s'appelait Nathalie Du Ducoulombier, son nom de jeune fille, et était présente sur une liste de l'UED, l'Union des étudiants de droite, un syndicat étudiant né sur les cendres du GUD, un syndicat d'extrême droite. Pas ça Pas ça Pas ça Faut-il avouer une infidélité Contactée par Mediapart, Nathalie Loiseau a dans un premier temps dit n'avoir aucun souvenir de sa présence sur cette liste, puis, confrontée au document, a fini par reconnaître une erreur. Nathalie Loiseau précise également à Mediapart qu'elle ignorait les idées extrémistes de ce syndicat étudiant. J'ai été approchée pour participer à une liste qui voulait accentuer le pluralisme à Sciences Po, alors quasi inexistant, et qui cherchait des femmes. J'ai dit oui. <rire> J'aurais sans doute dû regarder de plus près de quoi il s'agissait. Par contre, si c'est vrai, cette histoire, Nathalie, c'est aussi un peu inquiétant, parce que c'était en même temps que tu préparais ton concours de rentrée à l'ENA, quoi donc, comme quoi, ils prennent vraiment pas forcément que les meilleurs. Édouard Philippe, renfort poids lourd pour la campagne européenne de la majorité. Attitude conquérante et soutien affiché à Nathalie Loiseau, l'ancienne ministre dont c'est la première élection est en difficulté. Pendant presque deux ans, j'ai travaillé avec Nathalie Loiseau. Les gilets jaunes, monsieur Edouard Philippe, vous devez parler contre la répression des gilets jaunes, contre tous les éborgnés, les alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. L'intrigue, elle est un peu. Les personnages, c'est un peu. Cli, un peu déjà. C'est cliché ouais. ou cliché. Où vous avez le choix de prendre vos responsabilités partout et de vouloir cette Europe en prenant tous les risques, chacun dans nos pays. C'est euh... une vibe de vieux film d'aventure, je sais pas comment dire ouais, ça, euh, qui est assez plaisant, quoi, le film d'enfant, tu vois le, le film, le Goonies, le, enfin je sais pas comment, comment le décrire, mais... Euh... Ayez cette ambition folle à nouveau, de vouloir une Europe plus forte, plus démocratique, refondée par sa culture et ce qui nous unit. Moi, ça m'a touché aussi. Ah ouais mmh. Euh, on, ça intéresse personne, hein, les Européennes. Ça va finir par intéresser, mais c'est vrai que l'abstention ah, s'annonce extrêmement. Elle peut être même plus qu'en 2014. On peut en parler tous les jours. Quand on parle d'Europe, on dort. C'est horrible de dire ça de, comme ça, parce que c'est un sujet majeur, oui. mais les Français ne sont pas intéressés par ouais. l'Europe. Ce jeu vidéo vous dit certainement quelque chose, mais le personnage vous échappe. Non, il ne s'agit pas de Mario, mais de Nathalie Loiseau. Le fléau de l'école. 80% des jeunes sont en échec scolaire à cause de lui. Vous ne le connaissez que de nom et pourtant vos enfants y ont probablement déjà joué. Un jeu vidéo un vrai, avec des méchants à combattre. Ici, Donald Trump, Marine Le Pen ou encore le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Disons que ça ressemble à la campagne. Il faut se battre, il faut gagner, il faut aller décrocher les étoiles. Cependant les parents s'inquiètent que ce jeu vidéo rende leurs enfants violents. On ne peut pas dire, c'est compliqué, y il y a beaucoup de candidats. S'il y a beaucoup de candidats, c'est qu'il y a une vraie offre démocratique. Mais non, on va surtout vous rabâcher du « La République en marche » et sa fausse opposition, le Rassemblement national, histoire de bien vous bourrer le crâne. Ne l'oublions jamais, le nationalisme, c'est la guerre. C'est pour ça qu'il faut... Les... Alors dans la catégorie « Nos lyonnais ont du talent », Cotarac qui se barre de la France Insoumise pour aller au Rassemblement National, je trouve qu'on a fait fort. C'était un pot-à-toi euh... Je dirais plutôt une, une connaissance en fait, ouais. je connaissais de, de loin. Ouais, vous étiez sur une liste commune euh, du parti de gauche en 2014... Ah ouais, donc... On voit que monsieur a fait ses recherches, hein, ça c'est l'esprit Mediapart de toute façon... Ouais, euh, T'aurais euh, les... pu le voir venir tu vois le gars... Le... L'homme dont on parle cette semaine, Andrea Cotarac quitte la France Insoumise pour soutenir le Rassemblement National. Ce sont dit-il les gilets jaunes qui l'ont fait virer de bord. Et puis j'ai remarqué ces, ces différents euh, derniers mois, dernières semaines, euh, des dérives communautaires, euh, indigénistes. Je me souviens qu'on a évincé euh, assez brutalement Georges Kouzmanovitch alors qu'il avait organisé euh, une réunion sur euh, l'entrisme islamiste dans les syndicats. Euh, J'ai remarqué que Daniel Obono, député LFI de Paris, euh, avait participé aux 10 ans du parti des indigènes de la République qui, comme vous le savez, est plutôt communautariste avec des réunions non mixtes, etc. Quand tu passes plus de temps à défendre Poutine et à attaquer l'écriture inclusive et les communautarismes, il y a Anguille-sous-Roche. Hein. C'était pas comme ça à l'époque. Ouais, c'était l'époque où il y avait Tatiana Ventose aussi au Parti de Gauche. Ouais, parti de Gauche, mais pour aller où En attendant, euh, Dudu, à un moment, faut que tu te demandes, c'est qui le fasciste C'est qui le fasciste entre euh, celui qui euh, essaye de... D'annuler, de faire annuler la participation de gens dont on suppose qu'ils ne sont pas d'accord politiquement euh, avec soi, euh, qui essayent de faire taire les gens, qui essayent de les marginaliser, qui euh, n'osent même pas venir discuter face à face, mais qui par contre se permettent des petites piques bien lâches euh, derrière sa caméra. Bon les gars, vous croyez pas que ça suffit là On est là en train de se prendre la tête alors qu'on pourrait être en train de réfléchir Et l'Europe est au cœur de tous vos idéaux. Les générations qui nous ont précédés, elles ont pu mourir pour l'Europe. Il n'y a rien de plus beau que cette idée. Je veux dire, elles ont... Ça a été un rêve, ça semblait fou et ils l'ont fait, on l'a fait. Je veux dire, on doit la rendre plus forte, cette Europe. Emmanuel Macron, engagé dans les Européennes. Le chef de l'État, en fait-il trop Mais allez voter. Et j'entends beaucoup de choses en ce moment. Ne votez pas contre, votez pour. C'est pas contre qui que ce soit qui vous fera progresser dans la vie, qui fera progresser notre pays ou l'Europe. Bah, on attend que Macron se prenne une grosse claque en fait, euh, que les Français euh, lui disent clairement qu'ils qu veulent plus de lui. Et on espère que les gens iront massivement voter. On... Étant donné que l'abstention ou le vote blanc ne sont pas reconnus, ça ne sert à rien de s'abstenir. Il s'en fiche complètement. Euh, Macron, il a déjà été élu que par à peine, euh, à peine 18% des électeurs, ce qui est rien. On voit bien qu'il se considère comme légitime alors qu'il ne l'est pas. Donc euh, il faut que tous les Français aillent voter aux Européennes, dans l'opposition, n'importe quel parti d'opposition, mais tout sauf Macron. Votez pour Votez pour l'innovation, votez pour la justice sociale avec un salaire minimum, votez pour une vraie ambition climatique, votez pour un vrai partenariat avec l'Afrique, votez pour qu'on soit mieux protégé, votez pour l'Europe que vous voulez l'Europe que vous voulez changer, mais votez pour. Ne laissez pas les autres décider pour vous. On parle de l'Europe il, il, il y a 10 ans, moi la dernière fois que je suis allé voter c'était en 2005, c'était un référendum là. On nous a tous demandé oui ou non, c'était une question simple, oui ou non on change la constitution. Moi je me suis levé un dimanche, je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne et 54,8% de la population, on a dit non et on est allé quand même. J'ai l'impression en fait que ce nom là ce, ce petit trou, c'était mon cul et on l'a mis comme ça et aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Donc félicitations aux abstentionnistes, hein, les grands gagnants, c'est nous, euh, on a sauvé l'honneur, on est quand même 50%. Mais voilà, l'abstention aujourd'hui, eh ben, euh, ça compte réellement que pour celui qui s'abstient. Euh, c'est une victoire personnelle, si tu veux. Euh, mais c'est pas pris en compte. La première grande surprise de ces élections européennes en France, c'est la participation. Même si l'abstention reste forte par rapport aux autres scrutins comme la présidentielle, les Français ont été plus nombreux qu'attendus à se rendre aux urnes. Nous avons là une participation qui est sans doute la plus élevée, les chiffres nous le confirmeront au fur et à mesure de la soirée, mais qui est sans doute la plus élevée depuis les années 80. Et ça, je crois qu'il faut s'en féliciter, et je crois que ça s'inscrit dans la dynamique de ce que nous avons connu avec le grand débat national. C'est la participation la plus élevée depuis 1994 et le quatrième meilleur score depuis les premières élections européennes en 1979. Ah là là, bande de cons, mais vraiment, les électeurs, vous êtes une bande de cons tout ce temps que vous êtes, ok J'ai aucun espoir en la politique, je pense que c'est pas du tout ni le système dans lequel on vit, ni les politiciens avec qui on vit qui vont changer quoi que ce soit à la vie des gens, j'en suis persuadé. C'est le Rassemblement National qui monte sur la première marche avec sa tête de liste Jordan Bardella. Son score est néanmoins en léger recul par rapport à celui que l'extrême droite réalisait il y a 5 ans. Le Front National est arrivé le premier. Alors, je comprends pas, tu sais, ils sont contre l'Europe mais ils en prennent l'argent. Ils sont pour les frontières mais ils envoient l'argent qui détourne au Panama et ils se présentent comme étant proches du peuple mais ils ne font des votes que pour les multinationales et jamais dans l'intérêt des travailleurs. L'effacement des vieux partis et la bipolarisation, Rassemblement National En Marche, confirme le nouveau clivage nationaux mondialiste qui domine maintenant notre vie politique et qui se met en place de manière durable. Ouais, mais si moi ouais, c'est là où ça m'emmerde. Ah oui, moi j'ai du mal avec ça. Je suis désolé, je ne vois pas dans le fait qu'aujourd'hui, la société française va se bipolariser de plus en plus en deux gros partis, euh, un signe de bonne santé démocratique. À chaque fois, c'est euh, les méchants nationalistes contre les gentils progressistes, la méchante Le Pen et la méchante extrême droite contre le gentil Emmanuel Macron qui va en faire le rempart. Toute la communication de la campagne de la République en marche et d'Emmanuel Macron essayait de mettre en scène ce clivage où la République en marche, ou le péril frontiste. Quand je vois une République en marche qui ressemble vraiment maintenant à, à, aux démocrates d'Obama et un rassemblement national qui commence à clairement à faire du trumpisme, euh, j'ai pas véritablement envie d'avoir le modèle états-unien chez moi. La stratégie de M. Macron consiste à n'avoir que Madame Le Pen face à lui. Eh bien nous allons faire échouer cette stratégie. 8% pour François-Xavier Bellamy. Pourquoi c'est si important pour Macron de déglinguer les républicains Bah c'est parce qu'en fait le rêve de Macron c'est de se faire réélire en 2022. C'est un métier où les gens, ils sont là pour défendre leur place. Ils se disent, je suis là pendant 5 ans. Putain, allez, s'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'il y ait 5 ans de plus. Et pour se faire réélire, il n'y a pas plus simple que de se retrouver au deuxième tour face à Marine Le Pen. Là, ça lui offre un bail pépouce de plus à l'Elysée. Macron et Le Pen en tête, et vous, vous jouez la troisième place. Non, on s'ouvre la première. Quatrième position, euh, les Républicains. Et pour arriver à se retrouver face à Marine Le Pen au second tour, bah en fait, Macron, il n'a pas grand-chose à faire. Ce qu'il a besoin de faire, c'est pas d'être devant Marine Le Pen au premier tour, non, non. Il a besoin d'être devant tous les autres. Et tant que la gauche est aussi éclatée et morcelée, son seul véritable concurrent au premier tour c'est les Républicains. Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement National contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Man, you are one pathetic loser <rire> Je crois que nous avons besoin de tout sauf d'avoir le Rassemblement National en tête. Le Rassemblement National arrive en tête. J'ai toujours dit que je souhaitais battre le Rassemblement National. Juste derrière le Rassemblement National arrive la liste de la majorité présidentielle Renaissance, avec sa tête de liste Nathalie Loiseau, ancienne ministre d'Edouard Philippe. J'accueille ces résultats avec humilité. Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagné. Ah, vous bouffez, bouffez à votre merde Les écologistes et leur tête de liste Yannick Jadot se placent ainsi en troisième position. Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Si tu veux être écolo, mets-toi à la permaculture, va t'installer à la campagne, bouffon. Tu crois que c'est en allant voter pour cautionner un système qui creuse tout, qui nique tout, qui vient couper mes arbres C'est ça que tu vas sauver la planète Abrutive On est extrêmement confiant pour cette élection, parce qu'aujourd'hui je crois que le socle électoral de la France insoumise est extrêmement solide. La France insoumise qui tombe à 6,3% On retrouve le parti socialiste Place Publique avec Raphaël Glucksmann. La gauche en France n'est pas morte non Oh Il Ce n'est pas une soirée heureuse pour nous que celle-ci. Collègue le perdant! Pédé de gauchiste, Tu le vis comment ton échec là, ta défaite, ton naufrage Hein, tu le vis comment Mélenchon Tu te croyais où là, espèce de connard, va pédé, enculé, perdant, loser Les faux culs de la politique Ceux qui ont dit que l'élection était un piège à S'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, Quand Julien se regarde en pleine crise de nerfs, il n'est pas très fier de lui. C'est insupportable. Monsieur Collard, ce. Monsieur Collard, collard. T'as l'impression de parler dans le vide T'as l'impression de ne pas être écouté quand tu parles. Monsieur Collard, vous êtes... Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter. Monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur ce plateau. Comment se faire respecter Ah, le respect, c'est un truc qui dure depuis des siècles et des siècles. Et euh, je vous comprends tout à fait. S'il vous plaît, Gilbert Collard, ceci c'est votre façon de faire la politique. Si vous vous calmez, si vous vous calmez... Quelle image si vous vous calmez... Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Disons que j'étais préparé, en fait. Parce que j'ai déjà été déçu par tous les épisodes d'avant, en fait. Et finalement, cette conclusion... Bah, m'a pas déçu plus que ça. Des semaines de blabla. Blabla, blabla, blabla, blabla. Des milliards d'heures de blabla. Pour... Les mêmes résultats qu'aux dernières élections. Formidable. À quel moment... Vous vous sentez con.